Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va reprendre les conférences de cet après-midi avec Kevin Dunglas. Kevin est le cof cofondateur pardon, de l'etiole.cop, le créateur d'API Platform et il est aussi mainteneur de nombreux composants Symfony. Après nous avoir présenté Mercure l'année dernière, il va aujourd'hui nous présenter vulcan un protocole qui tire parti au maximum d'HTTP 2 et 3 pour améliorer la performance des API REST. J'espère que vous avez préparé votre café, parce que voici Kevin c'est à toi. Bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler de HTTP2, un tout petit peu de HTTP3 et du protocole. C'est un gros mot pour ce que c'est, c'est-à-dire deux entêtes HTTP qui s'appelle Vulcan. Alors Cécile m'a déjà pris, présenté brièvement. Euh, si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir des news, entre autres, de, de ce protocole et puis euh, de, de tout ce qui tourne autour des API de PHP, etc., vous pouvez utiliser mon nom de famille pour me chercher sur euh, Twitter, sur euh, GitHub ou sur Mastodon, qui est un réseau social décentralisé que j'ai présenté un petit peu lors du forum PHP, lors de la, la dernière fois, euh, qui utilise le protocole ActivityPub. Donc, je travaille depuis plus de dix ans maintenant chez Letiel Coop, qui est une société lilloise complètement autogérée, qui appartient à 100% à ses employés. Donc maintenant, on est 45 personnes. Et la petite particularité de cette structure, qui est une scope, c'est que toutes les décisions sont prises de manière démocratique, sous le principe une personne égale une voix, et que tous les bénéfices en fin d'année sont répartis entre tous les salariés. On est toujours à la recherche de développeurs. En ce moment... Euh, vu le contexte en particulier, on cherche surtout des développeurs seniors, ce qui n'est pas le cas habituellement, on cherche tout le niveau, mais là, bon, voilà. en ce moment, c'est surtout ce qu'on cherche. Du coup, les slides ne sont pas en plein écran. Alors, comment je peux changer ça euh, Petit incident technique, désolé. Je retente partager, désactiver le partage. Vous me voyez en gros plan. Partager l'écran. L'intégralité de l'écran. Est-ce que c'est mieux maintenant Ok, bon, désolé, pour. vous n'avez pas eu les logos en gros plan, C'est pas grave, vous n'avez pas perdu le principal, pour le code, ça aurait été un petit peu plus embêtant. Bref, si vous savez mettre un nom sur tous les logos qui sont en dessous, euh, n'hésitez pas à nous contacter, euh, on cherche euh, des personnes intéressées par ce mode de fonctionnement pour créer un web un petit peu différent de celui qu'on a en ce moment. Fait. Alors, commençons par le commencement. Pourquoi on a besoin de Vulkan? Ça va répondre aussi à une autre question qui est pourquoi on a besoin de protocoles alternatifs qui, qui peuvent servir à la même chose comme GraphQL. La raison, c'est la performance. Donc, il y a deux docs en même temps sur la performance des applications web. Euh, ici, on va se concentrer sur la performance des API web en particulier. Alors, euh, le style d'architecture reste, qui est le style d'architecture qui est implémenté entre autres par le protocole HTTP, qui est celui que suit le web de manière générale. Ce n'est pas un style qui est réservé du tout aux API web, il peut servir à toutes sortes d'applications web, euh, y compris euh, les applications clients serveurs qui génèrent du HTML, traditionnellement suivent le style d'application REST. Dès le départ, ce style architectural défini par Feedling euh, euh, a, a un jeu de contraintes qui a une raison d'être, qui est la performance de ce système d'information disponible et accessible à l'échelle de la planète via Internet. Pour ce faire, il y a un mécanisme qui est vraiment au cœur de REST et au cœur du protocole HTTP qu'il implémente, c'est la mise en cache. Du coup, dans le protocole HTTP qui implémente le style architectural REST, vous avez différents en-têtes qui permettent aux intermédiaires réseau d'améliorer la performance d'une manière simple mais très efficace en en faisant le moins possible. C'est-à-dire que grâce à ces entêtes, vous allez pouvoir dire, cette réponse, elle est publique, elle peut être stockée en cache par un intermédiaire réseau type un reverse proxy ou par navi le navigateur directement. Elle peut l'être pour un temps donné. Et du coup, une fois que ce temps aura expiré, pour aller le, le, le récupérer à nouveau auprès du serveur. Elle peut aussi, euh, et dans ce protocole, il existe aussi un mécanisme de validation qui permet au client qui a déjà une réponse HTTP de stocker de vérifier si elle est toujours à jour ou non. Donc, c'est avec les e-tags ou les, les, les, les dates de modification. Euh, et euh, si jamais la donnée n'est plus fraîche, dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, elle est la récupérée. Du coup, il faut comprendre un truc, c'est que le web, dès l'origine, il est conçu avec une problématique en tête, qui est la performance des applications. Web. Et pour ça, ces entêtes HTTP euh, vont, nous, vont pouvoir nous aider. Malgré tout, ce style architectural a un gros défaut. C'est un, un style architectural reste qui est orienté ressources. On va structurer euh, le système d'information qu'on va exposer côté serveur par des URL, chaque URL représentant une ressource. Dans l'exemple que vous avez sur ce schéma ici, imaginez que vous êtes en train de requêter un réseau social. Du coup, vous vous connectez, vous êtes en train de faire un réseau social, vous vous connectez à votre compte Facebook ou Twitter, peu importe, et sur cet écran... Euh, vous voulez afficher l'ensemble des postes d'un des amis que vous suivez, les informations qui concernent cet ami, et puis l'ensemble de ses followers. Si on suit le style architectural reste de manière un petit peu doctrinale, un peu à la lettre, et du coup, on a trois types de ressources. On a les infos de l'utilisateur, on a le poste de cet utilisateur, et on a ses followers. Donc, on a trois URL. Pour récupérer toutes les données qu'on va devoir afficher, dans ce cas-là, ce que l'on va devoir faire, c'est d'abord une première requête sur euh, l'URL qui contient les données de l'utilisateur, attendre que cette requête euh, ait été euh, générée par le serveur, téléchargée par le client, par etc., pour voir qu'il y a une référence vers une autre ressource qui est la liste des postes de cet utilisateur. À ce moment-là seulement, faire euh, l'autre requête Et pareil pour les followers. Du coup, cette problématique-là, c'est ce qu'on appelle euh, le premier problème, la problématique de l'underfetching. C'est-à-dire que euh, une seule requête, ce n'est pas assez. On a récupéré trop peu de données par rapport à ce qu'on veut afficher au client. Et du coup, on a introduit de la latence parce qu'en plus, pour récupérer les données suivantes, eh bien, on est obligé d'attendre d'avoir récupéré les données correspondant à la première requête pour seulement à ce moment-là lancer la deuxième requête, attendre le résultat de la deuxième requête, et seulement à ce moment-là, on va pouvoir afficher les éléments qui nous intéressent au client. Ce problème, il est très lié à notre problème qu'on appelle le problème du N plus 1. Donc là, le problème du N plus 1, c'est un peu la corollaire. On a, récupéré, on a récupéré trop peu de données initialement. Il nous manque des données pour pouvoir afficher tout ce qu'on doit afficher. Donc, il faut faire des requêtes supplémentaires. Et en plus, ces requêtes, on ne peut les démarrer que quand on a récupéré les données de la première. Parce que l'URL ici, quelle est la valeur de l'ID dans users id post On ne le sait pas. Cette valeur, elle est seulement incluse dans la réponse de la requête HTTP, de la, à la requête HTTP users. Ça, c'est un des gros problèmes en termes de performance de l'architecture. On en a un deuxième qui est généralement moins problématique, mais qui existe, c'est le problème de l'overfetching. Cette fois-ci, on va faire un gros endpoint sur notre API, par exemple, une grosse page web qui contient énormément de données. Et puis ensuite, en HTML, par exemple, avec les Media Queries CSS, euh, en, en, avec les API, tout simplement, en n'affichant pas les des données qui nous ont été envoyées, bon, ben voilà, on a récupéré un truc, dont des choses qui ne servent pas, qu'on ne va pas afficher, par exemple, parce que l'écran est trop petit. Du coup, là, on, a, on a récupéré trop de données, on a fait générer au serveur... Euh, du JSON, on a exécuté des requêtes SQL, on a dépensé la bande passante pour rien, parce que les données sont récupérées et pas affichées. Du coup, là, on, on gaspille la bande passante, on gaspille de la puissance de calcul. Pour régler ces deux problèmes, il y a eu tout au fil de l'histoire du web tout un tas de hacks réseau qui, euh, qui ont été créés euh, pour permettre, en fait... Euh, de, de, de, de s'attaquer à ces problèmes-là et de faire des réponses HTTP qui vont contenir exactement ce dont on, ce, ce dont on a besoin, c'est-à-dire que toutes les données dont on a besoin vont être disponibles en une seule requête, et si possible, pour ne contenir que ce dont on a besoin, donc régler ces deux problèmes-là, que toutes les données qui soient téléchargées, générées, etc., soient utiles. Alors, pour ça, on a eu euh, ce qu'on appelle euh, les, les documents imbriqués. Si vous avez déjà utilisé des API REST avec JSON API, par exemple, vous avez l'option include qui permet de faire ça. Je fais une requête et je dis que voilà, je veux imbriquer dans le dans le document JSON qui contient euh, les informations de mon utilisateur, bah, je veux imbriquer les postes liés. Dans API Platform, on a des options qui permettent de faire ça. Euh, ces approches-là, du coup, elles sont utilisées depuis assez longtemps. Euh, reste un problème, c'est que le logo moderne, il est consommé depuis tout un tas de canaux, de tout un tas de périphériques qui ont des capacités différentes. Typiquement, la taille de l'écran d'un téléphone mobile, ce n'est pas du tout la même que la taille de l'écran d'un ordinateur de bureau avec un écran Kafka, etc. Et on peut afficher moins d'informations. Du coup, en fonction du périphérique, on va vouloir afficher plus ou récupérer plus ou moins de données depuis le centre. Pour ça, chez Facebook, ont une idée qui avait déjà, qui avait déjà dans d'autres formats comme JSON API, par exemple, qui est très très malin pour ce qu'on veut faire là. C'est de se dire, ben, en fait, il faut que ce soit le client qui décide de, des données qu'il veut. Donc, on inverse un peu ce rapport de force entre le client et le serveur. C'est le serveur qui envoie des données euh, pré-formatées pré au client. C'est un clients qui, en fonction de ses caractéristiques, en fonction des caractéristiques du périphérique, demandent exactement ce qu'ils sont. Du coup, chez Facebook, ils ont proposé un, un format d'API qui s'appelle GraphQL, qui n'est pas du tout un format compatible avec le style architectural REST. où le principe, vous le voyez ici, c'est que le client écrit une requête dans un format qui ressemble à un langage de requêtage qui se ressemble à du JSON, mais qui n'est pas du JSON, qui décrit exactement tout ce dont il a besoin, mais uniquement ce dont il a besoin. Le serveur qui comprend ce format GraphQL va renvoyer une réponse HTTP qui va, elle, contenir du JSON avec toutes ces données-là qui ont été demandées et du coup, le client va pouvoir les afficher. Ces hacks-là étaient nécessaires, efficaces euh, et, et une bonne idée, on peut le dire, du temps de HTTP. Cependant, le protocole HTTP, le protocole qui implémente le style architectural REST et qui propulse, euh, la, qui propulse le web, a beaucoup évolué ces dernières années. En particulier, il y a une nouvelle version du protocole qui est sortie il y a quelques années maintenant. J'ai eu l'occasion euh, lors des, des forums PHP précédents de, de présenter ce protocole assez en détail, euh, qui s'appelle HTTP2. Ce protocole a beaucoup de caractéristiques, beaucoup de nouvelles fonctionnalités dont le but principal est très clair. À améliorer la performance des applications De toute façon, on en revient toujours à peu près au même. Donc, c'est un protocole binaire. Alors qu'avant, HTTP, c'était un protocole texte. Donc, avec un mapping, avec la sémantique du protocole en texte. C'est un protocole qui est multiplexé. On va y revenir dans deux mois. C'est un protocole où on peut donner une priorité aux, ré... aux requêtes et aux réponses et dire, par exemple, ce fichier, cette image qui est l'avatar de mon utilisateur, il a plus de, de priorité, euh, il, est... il est plus important pour l'affichage que ce script qui sert juste à lui afficher de la dans les faits, personne ne le fait, mais en pratique, le protocole peut, ça peut servir à faire ce genre de choses. Il y a le support de serveur push, sur lequel est bâti hein, on va y revenir. Il est capable de compresser les antennes. Il y a pas mal de petites nouvelles fonctionnalités qui font que finalement, on va pouvoir faire des choses aussi rapides, voire plus rapides que ce que permettent GraphQL ou les in de JSON API, mais sans avoir à utiliser de hack, de, de, sans avoir à, à, à tordre un petit peu le principe du style architectural. Alors, premier truc qui va nous aider à ça, c'est le multiplexing. Le principe dans HTTP2 du multiplexing, c'est que dans une seule connexion TCP, parce que HTTP2, c'est plus le cas en HTTP3, est basé sur TCP et utilise TCP, on va pouvoir envoyer en parallèle autant de requêtes HTTP et recevoir en parallèle autant de réponses HTTP que l'on souhaite. Du coup, euh, j'ai ma liste de postes. Chaque poste est contenu euh, et, et, et est exposé via une URL particulière. Je peux envoyer 10 requêtes pour récupérer les 10 postes en parallèle et, et télécharger ces 10 documents euh, atomiques en parallèle aussi. Donc, ça, c'était... Euh, Moins possible, il y avait beaucoup de limitations, le nombre de requêtes parallèles était limité, etc. en HTTP 1, c'est vraiment une des fonctionnalités principales d'HTTP 2, il se paralyse, ça va me permettre d'améliorer beaucoup les performances quand je peux avoir des petits documents atomiques téléchargeables en parallèle. Deuxième grosse fonctionnalité qui a été introduite dans HTTP 2, c'est le principe du serveur. Alors, pour comprendre ça, le mieux, c'est de ne pas encore parler trop des API, mais de parler avant tout, d'une page HTML classique. Donc, vous êtes intégrateur HTML, vous faites une petite, un petit truc en HTML classique, et euh, votre page bah, elle a un petit peu d'interaction avec du JavaScript, elle a une mise en forme qui est sympa avec du CSS, et en plus, cette feuille de style CSS, c'est le, le haut du schéma, hein, elle référence des images euh, qui, qui servent à la, à la décoration, à l'affichage. Euh, problème, bah, le protocole HTTP est complètement euh, asynchrone de base, euh, comment ça va se passer en, en HTTP de manière classique D'abord, euh, l'utilisateur va demander à accéder à votre site, il va demander la page index.html. Le navigateur va demander ça au serveur, le serveur va l'envoyer. Une fois que cette page aura été reçue, et seulement à ce moment-là, le navigateur va parser le HTML, va voir qu'il y a des références vers d'autres ressources, les fichiers JS et CSS, et seulement à ce moment-là, il va déclencher des requêtes vers ces fichiers. Il va attendre de les avoir téléchargés. Quand il aura enfin téléchargé le fichier CSS, il va se rendre compte que dans le fichier CSS, il y a une référence vers image1.png. Et seulement à ce moment-là, il va le télécharger. Du coup, vous avez de la latence, vous avez une cascade, vous avez ce problème de l'underfetching et du N plus 1. Ça ne s'applique pas que aux API, ça s'applique aussi aux documents HTML traditionnels. Et en fait, c'est dommage, parce que vous, en tant que développeur web, quand vous faites votre belle intégration, votre beau design, votre beau web design pour cette page web-là, bah, vous savez tout de suite l'utilisateur, dès qu'il va demander un index.html, de toute façon, pour que cette page puisse être affichée, il va aussi avoir besoin du fichier JS, du fichier CSS, du fichier PNG. Ben, HTTP de serveur push, ça permet de régler ce problème. Ça permet d'indiquer, ça permet au serveur de pusher en réponse à index.html, d'envoyer la réponse à index.html et de pusher tout de suite tous les autres documents qui seront également nécessaires pour l'affichage. Du coup, vous vous demandez index.html, vous, serveur web, vous répondez. Le, la réponse liée à HTML plus la réponse est en fait une pseudo requête du fichier JS, du fichier CSS, du fichier PNG. Quand le navigateur, ça, grâce au multiplexing, c'est téléchargé en parallèle. Quand le navigateur parte le fichier HTML, il demande, comme d'habitude, le fichier JS, sauf qu'en fait, il est déjà il est déjà dans un cache local, du coup, il est utilisé instantanément. Vous n'avez plus ces cascades, vous n'avez plus euh, cette problématique de la Ça, c'est le principe d'HTTP de serveur push. Et sachez qu'en HTML, par exemple, avec Twig, vous avez un helper Twig qui vous permet de parquer les ressources à pré-envoyer, envoyer en préload ou en push HTTP2 euh, serveur push, euh, extrêmement facilement. C'est juste un helper Twig à utiliser, c'est déjà supporté depuis longtemps dans Symfony. Symfony et, et, et autres outils. Aussi. Alors, OK, mais ça marche que pour les nouveaux euh, utilisateurs, que pour les gens qui ont un, quelque chose qui supporte HTTP2 côté client. Bon, C'est un protocole qui a été déployé depuis un moment. Il faut savoir que 96% des utilisateurs de l'Internet ont un périphérique compatible avec HTTP2. Du coup, vous n'avez aucune raison de ne pas utiliser HTTP2 en production. Maintenant, quasiment tous les utilisateurs le supportent et tout l'écosystème est capable de faire du fallback sur du HTTP1 de manière transparente, ça sera juste un peu plus lent, si HTTP2 n'est pas supporté. Euh, J'ai eu l'occasion de parler beaucoup plus en détail de comment on implémente ça en PHP, etc., dans un talk que j'avais donné au forum PHP en 2018, il est toujours disponible sur YouTube. N'hésitez pas à y jeter un œil si vous voulez, si vous n'êtes pas en déjà en train d'utiliser HTTP2. Il faut savoir que HTTP2, c'est un standard depuis un moment, bien déployé, et qu'il y a une nouvelle version qui s'appelle HTTP3 qui est en cours de déploiement. Facebook a annoncé qu'il avait déployé hier, il me semble, et il y a déjà 75% de tout le trafic Internet de Facebook qui utilise HTTP3. Ce protocole, encore une fois, il est fait pour améliorer la performance. Il n'utilise plus. Euh, le protocole TCP, il utilise UDP, ce qui permet de régler encore le problème du head-of-line blocking. Il y a eu un talk de Benoît Jacquemont qui est très, très bien fait sur ce qu'apporte HTTP3. Je vous invite à vous y référer. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'on va voir avec Vulcan, ça permet de faire des API rapides, plus rapides avec HTTP2. Ce sera encore bien amélioré quand on sera capable d'utiliser HTTP3. Ce qui est quelque chose qui commence à émerger. Pour l'instant, il y a 7% des, pub... des serveurs publics d'Internet qui utilisent HTTP3. Il faut savoir que les navigateurs sont en train d'activer le support. C'est activé par défaut maintenant dans Safari 14. Euh, c'est déjà implémenté et ça va être activé par défaut prochainement dans Chrome et Firefox. Alors, comment ça fonctionne, Vulkan En fait, Vulcan, c'est un protocole qui permet de régler ce problème de l'over, de fetching et du N plus 1 pour les API de style. Vulcan, c'est avant tout une petite spécification qui a été contribuée à l'IETF et qui est pour l'instant le statut de Internet Draft, qui définit deux entêtes HTTP qu'on va voir ici. C'est aussi une bibliothèque, une implémentation de référence qui permet d'implémenter très facilement euh, ce, ces, ces deux entêtes HTTP et puis d'en tirer parti sur n'importe quelle application web déjà existante. Bon, ça, quelques minutes. Première entête. Le plus important, je dirais, qui est assez simple à comprendre, c'est en tête pré que vous voyez apparaître sur ce schéma. Alors, imaginons que j'ai la page d'accueil d'un blog qui s'appelle mon blog. C'est le premier document que vous voyez ici, tout en haut du schéma. Ce document a des références vers les articles du blog, chaque fois identifiés par leur URL, c'est une API REST hypermédia classique. Ensuite, chaque article de blog lui-même a une référence vers l'auteur de l'article de blog avec quelques détails là-dessus. J'ai une page web qui veut utiliser cette API pour afficher la page d'accueil du blog, c'est-à-dire visuellement la liste des articles, plus le contenu, au moins le chapeau de chacun de ces articles, plus les utilisateurs. L'objectif de Vulcan, ça va être de permettre de faire ça en respectant REST de manière stricte, en ayant des documents atomiques qui vont pouvoir télécharger en parallèle avec HTTP2, facile à mettre en cache, en utilisant les capacités que nos HTTP2 servent, mais en laissant le client choisir ce qu'il souhaite télécharger en fonction de ses capacités, en fonction de sa taille d'écran, etc, etc. Du coup, il faut, le prérequis, c'est qu'il faut que mon client connaisse la structure de mon API. Pour ça, vous pouvez utiliser n'importe quel format de documentation d'API ou le hard codé. Open API, ça fera bien l'affaire. Hydra, vous avez le choix. Ou juste, vous connaissez de toute façon, en tant que développeur, euh, quelle est la, la forme des documents de JSON que vous allez recevoir. Vous passez la première requête vers l'URL la, la, principale de votre API, donc la slash log, et dans preload, vous utilisez un sélecteur qui indique, donc là, ça utilise le format JSON pointer, qui est un format de sélection standardisé pour les documents de JSON, et vous indiquez quelles sont les relations dont vous allez avoir besoin lors de la première requête. Donc là, avec ce sélecteur, je dis que je, vais, je veux tous les articles et tous les auteurs liés à cet article. Voilà, votre serveur web génère la réponse, et en fait, euh, s'il comprend ces petits-entêtes, fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, OK, il m'a dit qu'il voulait tous les articles, donc il va parcourir. La liste des articles, là, qu'on a dans le tableau article, et voir il voir qu'il y a des URL, et il va toucher, avec http de serveur, en parallèle, instantanément, tout de suite, l'ensemble des articles qui sont liés. On a dit aussi, parce que ce, ce, ce sélecteur, il est traversant, il est récursif, du coup, il va être appliqué, euh, même dans les relations, chaque article. J'ai besoin aussi de l'auteur qui est lié. Du coup, c'est le slash-auteur dans notre sélecteur. Du coup, de la même manière, notre serveur compatible avec vulcan va dire, OK, l'auteur, il y a une URL, cette URL, elle doit aussi être envoyée parce qu'elle va être utilisée. Et bam, tous les documents vont être envoyés en parallèle grâce à HTTP2 serveurs couche et au multiplex. OK, ça a l'air sympa, mais comment j'utilise ça en JavaScript bien, En JavaScript, rien de plus simple. Vous n'avez presque rien à faire. C'est les navigateurs ou les clients compatibles qui vont se charger de ça pour vous. La seule chose que vous avez à faire, là, j'utilise la fonction Fetch. Euh, qui est un fonction standard maintenant, euh, qui est implémentée par tous les navigateurs pour, euh, pour récupérer des données euh, via un serveur, depuis un serveur. J'utilise la fonction de fetch sur slash dog et j'indique juste cette entête HTTP et en valeur de cette entête HTTP mon sélecteur. Et c'est tout. J'envoie ça. En fait, le serveur, lui, va faire les pushes, mais le navigateur n'est pas au courant. En tout cas, moi, je n'ai pas besoin de le prendre en compte euh, dans mon code JavaScript c'est un détail d'implémentation interne du navigateur qui va s'occuper de recevoir les pushes et les stocker quelque part dans un cache local. Ensuite, bon ben voilà, j'attends d'avoir récupéré mon document de JSON lié à slash blog. Je passe le JSON, je boucle sur mon tableau article là et puis je refais une requête fetch, fetch sur chacun des articles que j'ai reçus. Sauf qu'en fait, quand je fais cet appel à fetch ici, donc le deuxième appel ici, ben en fait, les données auront déjà été téléchargées par le par navigateur grâce aux pushes et seront déjà disponibles du coup fait. Ici il va retourner instantanément, je n'aurai plus de latence, c'est comme si j'avais chargé un gros document. Sauf que ce gros document, c'est plusieurs petits documents qui ont été téléchargés en parallèle. Du coup, côté JS, hyper simple, excepté passer l'entête HTTP, tout le reste est euh, géré de transparent par le navigateur web. Vous pouvez utiliser la bibliothèque JavaScript que vous voulez, ça marchera dans tous les cas. Résultat, alors, faites gaffe à l'échelle, j'ai des petits bouts qui manquent sur mes slides parce que l'écran est plus petit que celui que j'avais l'intention d'utiliser. Bref, euh, faites attention à l'échelle, l'échelle n'est pas la même. Du coup, euh, c'est juste pour vous donner euh, visuellement à quoi ça peut ressembler. Sans vulcan je récupère les premières données, j'ai une cascade comme ça. Il faut que j'attende d'avoir les premières données pour pouvoir seulement lancer le téléchargement euh, des suivantes et ainsi de suite. Avec vulcan grâce à serveur push, je dis tout de suite tout ce dont j'ai besoin. Tout est envoyé en parallèle et plus c'est fait de cascade. J'ai toutes les données, tout de suite. Et du coup, ça permet un gain de performance, une réduction de la latence qui est très importante. Avantage hein. du j'ai réglé le problème de l'underfetching, j'ai réglé le problème du N +1. Contrairement à si je faisais un gros document JSON qui contenait toutes les données euh, dont j'ai besoin, euh, par exemple avec JSON API Include ou GraphQL, là, j'ai plein de petits documents atomiques. Ils peuvent être téléchargés en parallèle parce qu'ils ont des URL différents. Du coup, le protocole HTTP2 avec le multiplexing va me permettre d'utiliser le parallélisme ils vont pouvoir être mis en cache de manière individuelle. Je peux avoir une petite partie en cache dans mon varniche et une autre, il n'y est pas, etc. Euh, ça respecte, c'est juste un petit entête HTTP, ça respecte tous les principes de reste et ça me permet d'utiliser, contrairement à GraphQL où c'est juste un post slash GraphQL, ou en tout cas ça ne respecte pas la sémantique du protocole HTTP, ça l'utilise comme une boîte noire. Là, tous les mecs, toutes les propriétés du, du protocole HTTP vont pouvoir être utilisées de base pour chacune de ces recours, ressources et en particulier. Le cache HTTP qu'on a vu lors de ma première slide, qui est hyper efficace, qui est implémenté partout, dans les navigateurs, dans les serveurs proxy, euh, euh, etc. C'est une solution très simple, mais qui me permet de capitaliser sur tout l'écosystème en reste actuel. Si vous avez bien suivi, vous avez vu que j'ai réglé deux des problèmes que je présentais au départ. Ce pas le problème de l'overfetching, si je récupère trop de données d'un Bon, si vous faites une API 2.0 avec vulcan il n'y a pas de raison d'avoir de l'overfetching. vous avez tout intérêt à avoir les documents les plus, les plus granulaires, les plus petits possibles, et du coup, euh, il n'y a pas de raison de récupérer trop de données. Sauf que si vous voulez utiliser vulcan sur une API qui est déjà existante, peut-être que vous avez une API qui n'est pas faite pour ça, qui est faite pour acheter un, qui gère des gros documents de JSON, et c'est un peu dommage de renvoyer trop de données. GraphQL me permet de, renvoyer, de sélectionner juste les champs dont je veux. Donc, il y a un autre en tête dans vulcan qui s'appelle Fields, qui lui permet d'indiquer au serveur quels sont les champs par lesquels je suis intéressé. Donc là, j'indique avec le même sélecteur, le Pointer que je veux juste euh, les titres de chacun des articles et le nom de l'auteur. Tous les autres champs ne m'intéressent pas. Du coup, un serveur compatible avec Vulkan va honorer euh, votre demande et euh, ne va pas renvoyer par exemple dans blog le champ title parce qu'il n'est pas marqué comme nécessaire. Il va renvoyer que le champ article. Dans les articles, il ne va pas renvoyer le contenu parce qu'il n'est pas marqué comme nécessaire. Il va renvoyer que, euh, que title et author, et ainsi de suite. Du coup, ça, ça me permet de régler le problème de l'overpatch. Parfois, il peut, ça peut être compliqué, ça peut poser problème d'utiliser les entêtes HTTP. C'est rare, il y a des rares cas où ça peut être un petit peu embêtant. Vulkan propose une alternative. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser des query parameters qui s'appellent fields et preloads et qui font exactement la même chose que les entêtes. Si jamais vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas utiliser les, les entêtes. Ce n'est pas sûr que ça reste dans la version définitive de l'aspect, ce sera probablement juste une extension parce que c'est vraiment pour des cas assez particuliers. Alors, dans le protocole, il y a un peu plus de choses que ça. Je vous laisserai euh, consulter le site web si vous voulez tous les détails de, de la spécification. Euh, typiquement, on peut sélectionner euh, le sélecteur de, de, de documents que l'on veut utiliser. JSON Pointer, c'est très bien pour les documents JSON, comme son nom l'indique. Si votre API renvoie du XML, vous devrez probablement utiliser plutôt XPath si vous voulez utiliser Vulcan avec du HTML, c'est possible. Vous utiliserez plutôt des CSS sélecteurs. Ça, c'est supporté. On a des sélecteurs hyper-médias qui sont un, un usage un peu plus avancé, euh, qui permettent entre autres de dire, bon, ben, mes relations, je les veux dans certains formats. Par exemple, mes, mes relations sous forme d'image, je les veux en WebP et je ne les veux pas en PNG. Ou dans une certaine langue. Voilà, ça, c'est supporté aussi dans le, dans le, dans le protocole. Euh, il y a aussi euh, la possibilité de faire du fallback sur les, le, le pré loading donc, les, les entêtes Link spéciaux pré qui marchent aussi avec HTTP 1 dans le cas où je ne supporte pas HTTP 2, typiquement sur du réseau interne. Alors, très bien, mais euh, ça semble quand même être un petit peu de boulot, euh, quasiment aussi dur que d'implémenter un serveur GraphQL, d'implémenter ce protocole sur mes propres API. Sauf que le protocole, le style architectural reste, une de ses contraintes, c'est que euh, ce système en couche est fait un peu à la manière du filtre pour que l'on puisse mettre des intermédiaires réseaux les uns devant les autres, pour ajouter des fonctionnalités. Exemple typique de cette capacité utilisée à bon escient, Varnish. Vous mettez un serveur Varnish devant votre serveur applicatif, et puis si votre application tire parti du protocole HTTP et met les bons entêtes de cache dans, ces, dans les entêtes de ses réponses, et bien, automatiquement, Varnish va ajouter une fonctionnalité, celle de mettre en cache et d'appeler le serveur d'application le moins possible pour améliorer les performances. Bien, pour Vulcan, on propose un outil qui s'appelle DataOS Server qui fonctionne exactement de la même manière. En fait, c'est un intermédiaire réseau, c'est un petit reverse proxy que vous placez devant votre API dès existante et qui va honorer ces deux en tête et va les gérer pour vous sans que vous n'ayez rien, rien à faire. Du coup, il permet de transformer n'importe quelle API hypermédia et non hypermédia, on y reviendra un petit peu après. Donc, quand on dit hypermédia, ici, c'est nos identifiants sont des URL, ce qui est pratique pour savoir qu'il si faut télécharger ou non, euh, en API qui supporte vulgaire. C'est un petit outil qui est un logiciel libre qui est écrit en Go, qui est disponible sous forme d'image Docker également. Il suffit voilà, de, de télécharger le binaire, de le lancer, de le mettre devant votre serveur web et hop, ça fonctionne. Comment on fait ben, On télécharge ce binaire, on passe quelle est l'URL de votre, de, votre de votre API, de votre serveur upstream. Et automatiquement, quand vous appelez le petit serveur web exposé par Vulcan, vous pouvez passer les entrées, les et filters ils seront ennuyés. Le petit serveur Vulcan fera en sorte de faire les push comme il faut et faire encore sorte de faire le filtering comme il faut. Encore mieux, euh, ce petit serveur vous permet d'utiliser du bien même si votre API n'est pas hypermédia. Imaginons qu'il y ait une API à l'ancienne, classique, vous n'utilisez pas API plateforme, c'est dommage, mais bon, tout le monde a ses défauts. Euh, vous avez une API qui vous permet de servir un livre, bien d'actualité d'ailleurs. Euh, ce livre a une relation vers un auteur, sauf que la relation, euh, la valeur de cette relation, ce n'est pas une URL. C'est juste un, un ID aléatoire euh, dont le navigateur web ne peut rien faire. Euh, du coup, il faut que côté client, je sois capable de reconstruire l'URL pour l'auteur pour récupérer la donnée. En fait, le format Open OpenIPI, qui s'appelait Swagger avant, propose depuis longtemps la possibilité de documenter ces relations et de permettre à un client de trouver ces relations. Pour ça, vous pouvez, vous voyez sur la droite ici, vous pouvez dire, ok, la clé auteur, en fait.. La valeur que vous voulez, c'est un paramètre qu'il faut passer à la route qui va s'appeler euh, slash author slash id. Il faut remplacer le paramètre id par la valeur euh, qui est ici. Donc, en gros, si l'id est 1, il faudra faire une requête à slash author slash id. Eh bien, ce qui est génial avec euh, le Vulcan Web Server, c'est qu'en paramètre de la variable d'environnement OpenIPI File, vous donnez votre description API valide, ou vous la créez si vous n'en avez pas encore, c'est toujours une bonne pratique. Et du coup, qu'il est capable de faire les pouces des relations, même si votre API n'est pas hypermédia, même pour notre petite API qui sert 1984, ici, ça fonctionne. Alors, euh, et GraphQL dans tout ça, c'est très très à mode. Est-ce que ça remplace, est-ce que ça ne remplace pas On va passer assez vite là-dessus. J'ai eu l'occasion de dire ce que je pensais de GraphQL à, à, à plusieurs reprises. Bon, en termes de performance, théoriquement parlant, Vulkan peut être meilleur que GraphQL. Pourquoi parce qu'avec GraphQL, vous construisez un gros document de JSON, je l'ai déjà dit, et du coup, euh, forcément, notre gros document de JSON, on ne peut pas bénéficier du multiplexing, on ne peut pas l'envoyer en parallèle. On peut envoyer des bouts du document de JSON en parallèle, ce n'est pas supporté. Alors qu'avec Vulcan, on a plein de petites ressources qui peuvent l'envoyer en parallèle. Autre intérêt, imaginons que vous ayez un gros document qui contient toute la liste de vos articles de blog. Sauf qu'en fait, vous avez déjà visité, avant, un article de blog en particulier, et du coup, cet article, vous l'avez déjà en cache. Avec GraphQL, bon, bah, GraphQL ne peut rien, il construit un gros document qui contient les données que vous avez déjà comme sous-clé dans le document de JSON, il l'envoie. Avec Vulkan, par contre, le navigateur, quand, on, quand il va recevoir le push de la donnée qu'il a déjà en cache, il va dire, ah bah ça, je l'ai déjà, ça ne sert à rien, et il va indiquer tout de suite, c'est supporté de manière transparente automatiquement par les navigateurs web, c'est parti http 2 il va dire, ça, je l'ai, j'en veux pas, je l'ai déjà, ça ne sert à rien de perdre du temps, j'arrête. GraphQL, bien sûr, il y a plus que ça, c'est un langage de requêtage, euh, très foutu, c'est un système de type, il y a un mécanisme d'introscription, la gestion des, subscri des subscriptions, il y a plein de pillages etc. Vulcan n'a pas vocation à concurrencer tout GraphQL, ça ne règle que le problème de l'under et de Cependant, en reste, vous allez utiliser avec Vulcan ce style architectural-là, on a déjà toutes ces fonctionnalités-là qui sont là depuis très longtemps, pour lesquelles il y a un très bon système et qui sont généralement mieux faites, en tout cas faites pour l'interopérabilité à l'aide du web, avec le data, le web sémantique, etc., ce qui n'est pas le cas de GraphQL. Vous avez Open API pour l'introspection et le système de typage. Vous avez JSON-LD et RDF pour le, le typage à l'échelle du, du web complet. Vous avez Hydra pour une introspection un peu plus avancée. Vous avez tout ce qu'il faut si vous utilisez la plateforme. Vous avez déjà utilisé. Alors en termes de tooling, c'est vrai que l'écosystème graphique est vraiment bien, surtout côté client. C'est des choses sur lesquelles on travaille pour l'améliorer côté reste. En ce moment, -là. on va faire des annonces là-dessus normalement prochainement, je l'espère. Mais avec GraphQL, bah vous utilisez, comme je l'ai déjà dit, HTTP un peu comme une voie noire. Et vu que, vu euh, au niveau du protocole, on est la plupart du temps que dans un post slash GraphQL, et bien, tous les serveurs de cache, type Varnish ou Nginx, ce genre de truc, ils vont rien faire par défaut avec du GraphQL. Il va falloir des bidouilles, ou il va falloir du cache applicatif spécifique, c'est pas une qui, qui donne plus d'informations que juste ce que propose l'entête de cache HTTP, pour avoir du cache efficace avec GraphQL. Si vous voulez faire attention à la sécurité, quelque chose qui analyse juste les, les, les, les requêtes HTTP, ça va servir à rien. Web Application Firewall type mode security, ça ne va servir à rien. Si vous voulez des logs pour savoir quelles sont vos ressources les plus, plus accédées, lesquelles il faut optimiser, pareil. Si on se base juste sur les URL, juste sur le protocole HTTP, ça va servir à rien. Si vous voulez utiliser un serveur d'IPI Gateway sans fonctionnalité spécifique liée, avec, euh, euh, liée à GraphQL, ça va servir à peu près rien alors qu'avec vulcan c'est du reste pur et dur, tout ce qui marchait avant, qui lui fonctionnait. Il y a aussi pas mal de considérations éthiques sur le fait que GraphQL, c'est un format qui pousse à faire des structures de données et à faire des API qui sont en silo, qui sont très centralisées. J'ai eu l'occasion d'expliquer ça en détail dans différents talks, dont le dernier top que j'ai donné lors de la FUBD. donc si vous voulez voir un peu ce que ça implique, pour la décentralisation du web, etc., des formats euh, très verrouillés qui ne permettent pas l'interopérabilité entre différents systèmes d'information et différentes API entre elles, et des formats plus ouverts comme ActivityPub qui est basé sur REST. Euh, vous pouvez vous référer à cette vidéo sur YouTube pour avoir un petit Alors, il nous reste cinq minutes. En cinq minutes, on va voir comment on utilise ça avec HTTP. On a vu, on a eu une idée, hein, c'est assez, euh, euh, assez simple, avec. c'est assez simple avec. Le, le serveur IPA serveur de Symfony, qui est avec Symfony. Donc là, on va utiliser API Platform et Symfony pour générer une petite API. Puis on va faire un Du coup, vous avez vu Joined euh, on vous incitait à noter les talks des speakers sur Joined On va faire un petit clone minimaliste, indien, etc. Mais un petit clone de Joined J'avais déjà fait ça lors de SymfonyCon pour euh, 2010 pour présenter Vue.js. Là, je suis reparti du même projet. Sauf que cette fois-ci, j'ai voulu faire une API qui va avoir les mêmes fonctionnalités que join qui va utiliser PHP, API Platform, json -ID pour le format d'API, Varnish pour le cache et vulcan du coup, pour le, le requêtage et pour euh, le style d'API. Alors, pour ça, je télécharge API Platform. Dans API Platform, il y a déjà, depuis quelques versions, euh, le, le, gateway, le vulcan Gateway Server, qui est automatiquement fourni dans la distribution. Donc, je vais sur apiplatform.com, je clique télécharger, j'ai une config Docker euh, qui est bonne, j'ai les, les bibliothèques qu'il me faut qui sont déjà installées. Docker Compose Pool, Docker Compose Up, j'ai un environnement de développement complet. Ensuite, bah, PHP, ça permet de vite, surtout quand on a les bons outils. Par exemple, Maker Bundle, qui est fourni de base dans Symfony et API Platform. Du coup, je vais générer la structure de mon API, je vais générer mes entités exposées sous forme euh, de ressources d'API automatiquement par API Platform, mappées avec la base de données par Doctrine avec Maker Bundle. Je une entité conférence, c'est par exemple Forum PHP 2021. Une entité session, c'est par exemple le talk que je suis en train de vous donner. Et une entité feedback, qui est par exemple les commentaires que vous allez mettre juste après pour me descendre en disant que c'était vraiment pas Hop, Juste avec ces commandes-là, j'ai tout le code PHP généré, je n'ai même pas besoin de et j'ai une API REST qui supporte GnLD, Hydra, Schema.org, tous les formats modernes, etc., qui est déjà fonctionné. J'ai Vulcan, j'ai Varnish, qui sont préinstallés si j'ai le mode prod d'API Platform. J'ai toutes les fonctionnalités qui sont de base dans API Platform. Alors, j'ai utilisé la petite bibliothèque Alice euh, qui permet d'injecter des fixtures dans cette base de données. Donc, tout le code disponible en ligne. N'hésitez hein, pas à aller voir sur le dépôt GitHub du, du projet, si vous voulez voir comment c'est fait. Mais il n'y a rien de sorcier, c'est du PHP Symfony traditionnel. Et j'ai injecté 10 conférences sans session en tout et euh, sans feedback en tout. Et mon petit benchmark, c'est tout simplement que j'ai fait un CGS qui va télécharger, ça sert à rien, mais c'est pour tester, toutes ces données-là, côté le plus vite possible. Alors, le code JavaScript, j'ai utilisé la timing API. Et puis, ben là encore, rien de bien échange. J'utilise juste le, la, la fonction fetch qui est fournie de base dans les navigateurs. J'en ai fait une petite version à moi pour le JSON. et basiquement, je récupère la page d'accueil, je liste sur toutes les conférences, je récupère toutes les conférences, je, lis, je boucle sur toutes les sessions, je récupère toutes les sessions, je boucle sur tous les feedbacks, je récupère tous les feedbacks et je mesure combien même temps ça Alors les résultats, pareil, fiez-vous pas trop aux chiffres bruts parce que j'utilise Docker Format, qui de toute façon est lent. Hein, C'était plutôt la, la différence entre chaque qui est intéressante pour que les, les, les chiffres eux-mêmes. Avec Vulcan, ça va 2,3 fois plus vite que sans Vulcan. Avec varnish, ça va 28 fois plus vite, vois, plus vite que sans varnish. Donc, vous voyez que le cache HTTP, le protocole, ce qui me fournit dedans, c'est vraiment hyper intéressant en termes de performance. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est est-ce que vulcan ça sert à quelque chose ou que juste varnish, ça suffit je me concentre là-dessus. Si on met varnish plus vulcan, donc on a en plus les capacités de parallélisme qui sont données par, et de cassage de, des, des cascades qui sont données par, par vulcan. cette fois-ci, c'est 42 fois plus rapide que, euh, que si j'ai rien du tout. Du coup, ça veut dire que même si j'ai déjà du bon cache avec vernis, un, le fait d'ajouter Vulcan et l'utiliser correctement, ça permet d'aller jusqu'à là en tout cas, mon benchmark une fois une fois plus vite parce que ça. C'est quand même non négligeable. Visuellement, c'est à peu près la même chose que tout à l'heure, bah, forcément, de base, j'ai une cascade. Parce que pour récupérer la liste des feedbacks liés, des commentaires liés à chaque conférence, il faut déjà que j'ai la liste des conférences. Pour avoir la liste des conférences, il faut déjà que j'ai la liste euh, des, sessions, des sessions. Vous avez compris par contre, avec le protocole Vulcain, je définis grâce à mon en-tête preload tout ce dont je vais avoir besoin dès la première requête. Toutes les autres requêtes et réponses sont poussées en parallèle. Et du coup, dès que j'en ai besoin, c'est déjà téléchargé. Ça va extrêmement. Vous pouvez retrouver toute cette démo, tout ce code, directement en ligne à ce moment-là. GitHub.com, il aussi un benchmark qui utilise cette fois-ci, pas un navigateur, mais HTTP client de Symfony, qui supporte lui aussi HTTP de serveur couche, si vous voulez voir ce que ça donne, avec un client qui a un serveur cette fois-ci, plutôt qu'un navigateur. Dernier petit truc sur les deux minutes qui me restent. D'habitude, je demande, est-ce que vous connaissez qu'à Server serveurs, personne n'a la main Donc là, vous pouvez répondre sur le chat, mais comme je ne le vois pas, ça va me servir à grand-chose. Là, dans ma petite démo, j'ai besoin du gateway serveur de vulcan j'ai besoin de varnish, j'ai besoin d'un et j'ai besoin de, de hpfpm ça fait quand même beaucoup de trucs, euh, ça marche bien reste, c'est fait pour ça, mais en termes de DevOps, en termes de config euh, c'est quand même beaucoup de trucs à maintenir, à installer à configurer correctement, tout, une syntaxe différente, dans des langages différents bon, mais les administrateurs système vont clairement pas être très contents. En plus, c'est le serveur Vucain qu qui doit tenir la connexion TCP et TLS pour savoir faire du http de serveur push, les administrateurs les vont certainement être encore moins contents que ce soit un petit truc tout jeune, euh, minimaliste, qui, qui, qui gère euh, le Edge euh, Server. Kali Server, c'est un serveur web extrêmement populaire écrit en Go qui a pour but de très facilement pouvoir brancher tout un tas de fonctionnalités euh, liées au traitement d'un serveur qui était En gros, c'est un remplacement de Nginx extrêmement performant, écrit en Go et fait pour être extensible. Contrairement à Nginx, il est fait pour le cloud, il est manipulable directement via une API, via une API. il est fait pour être utilisé en tant qu'Ingress Kubernetes, il est capable de générer automatiquement les certificats TLS avec Let's Encrypt. ça fait tout à fait bon. En toutes les fonctionnalités classiques de logging, de gateway, de TLS, etc., c'est disponible là-dedans, et ça, c'est un truc qui, même s'il est peu connu, je ne sais pas pourquoi, dans la communauté PHP, HP, est extrêmement utilisé en production, et depuis longtemps. Du coup, c'est aussi un logiciel libre qui est libre, c'est aussi un logiciel libre, gratuit. C'est écrit en Go, c'est extensible. Ça a le support de PHP depuis toujours. Vous voyez, hein, 30 000 stars sur GitHub, c'est quand même un truc extrêmement populaire. Ça supporte HTTP3. C'est fait pour, euh, pour les, le, le cloud native. Ça se dépose très bien sur un serveur dédié, si, euh, si c'est le cas. Qu'est-ce qui manque pour que Calvi soit utilisable tel quel euh, Comme serveur Vulkan, bah, il nous manque un module Vulcan. Et puis, ce qui serait cool, c'est d'avoir un serveur de cache qui n'en a pas de très bonnes factures pour l'instant dans les euh, web Server. Et ben en fait on a travaillé avec l'équipe de Caddy et je peux vous annoncer aujourd'hui qu'on a le support de Vulcan directement dans Caddy Server sous la forme d'un module qui est disponible. Et on a également un nouveau module de cache qui est en cours de développement mais qui est déjà fonctionnel qui a pour but de remplacer Varnish. Il n'est clairement pas au niveau de Varnish pour l'instant mais il y a quand même déjà un bon. Euh, vous avez les... sur le site de Vulcan, vous pouvez dès maintenant Allez dans la documentation et vous verrez comment on installe, on active le support de Kadi. Pardon, comment on active le support de Vuln dans Kadi Server. Du coup, avec ça, on n'a plus besoin du tout ni de Nginx, ni de Varnish, ni Vulcan Gateway Server. On a un binaire qui fait tout avec les modules qui vont Je maintiens un petit projet qui s'appelle Symfony Docker, qui est euh, un setup pour euh, créer, euh, avoir une config Docker qui marche bien pour Symfony. Depuis quelques jours. Il est basculé à ce setup-là. Du coup, vous pouvez aller voir sur ce projet. Ça utilise désormais Caddy Server par défaut. Et il y a tous ces modules qui sont activés. Alors, c'est encore expérimental pour le système de cache, c'est dans une branche particulière. En API Platform, on va utiliser Caddy aussi, dès la prochaine version, qui devrait sortir quelques semaines à quelques mois. Comment ça marche pour activer Vulcain sur n'importe quel serveur qui utilise Kadi, juste vous mettez la directive vulcan dans votre Caddy file qui est l'équivalent de la compagnie Janice. et c'est tout c'est automatiquement supporté, et vous avez toutes les autres fonctionnalités de Kadissa. Il y a aussi le support de HTTP3 qui est disponible de base, qui n'est pas dans le NGINX pour l'instant, donc vous avez aussi la compatte de HTTP3 juste avec ça. Merci à tous euh, d'avoir participé, euh, de m'avoir écouté. Ça vous, donnait, ça, vous a, ça vous a donné envie d'essayer le protocole qui vous permet de faire des API web rapides, très facilement, et que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui en production, euh, grâce à la toute nouvelle intégration que l'on fournit avec le serveur web Kadi, vous pouvez donner vos serveurs Edge à Kadi Server Plus Vulcain et tester ce nouveau protocole. Si vous avez des questions, je répondrai sur le chat. Merci beaucoup. Euh, merci Kevin pour ta conférence. Euh, forcément, euh, tu te doutes qu'on peut pas répondre à toutes les questions. J'ai juste en sélectionné une et je vais laisser le webinaire ouvert pour que tu puisses répondre manuscritement aux autres. Donc j'en sélectionne une. C'est euh, Kevin. Est-ce que tu penses qu'avec les progrès de HTTP Speedy ces dernières années, même si tout n'est pas encore déployé partout, que GraphQL est une compétence qui se trouve désuète ou toujours d'actualité alors, http Speedy, c'est HTTP2, du coup, qui est, est sous-condu. Je ne bon, vois, vois pas ce que vous écrivez là, donc je vais, je vais faire comme si, si c'était le cas. Speedy, euh, en fait, pour euh, ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'ancien nom, le nom de code, si on veut, de HTTP2, euh, du temps où c'était encore un projet interne. de euh, Google. Du coup, oui, effectivement, il euh, y, y a eu pas mal de, de littérature faite dessus, d'ailleurs, y compris par, euh, par l'équipe GraphQL de, de GitHub, qui a écrit des, un article assez intéressant à l'époque, euh, sur ce, sur ce sujet. Euh, la fonctionnalité serre-couche et le multiplexing qui sont vraiment des, des grosses fonctionnalités d'HTTP2 et qui sont encore bien améliorées euh, avec HTTP3, c'est un truc qui, à mon sens, rend en tout cas euh, la, la partie de GraphQL qui est euh, celle liée à l'underfetching et à l'underfetching, qui est quand même très mise en avant sur, sur le site, et qui était vraiment le truc à la base qui permettait de dire GraphQL c'est plus rapide que REST, c'est quelque chose de passé HTTP2 s'est déployé partout et du coup, il y a cette. Que ce soit avec GraphQL, en fait, ou avec les autres formats comme JSON-ID ou json API, supporter supportaient l'imbrication de documents. Maintenant, en termes de cache, en termes de simplicité de développement, en termes de performance grâce au parallélisme, avec HTTP2 et encore plus avec HTTP3, il n'y a vraiment quasiment aucun intérêt à faire des gros documents qui contiennent tout le JSON, on a tout intérêt à avoir des documents qui soient les plus granulaires possibles et qui du coup ont un taux de hit en termes de cache qui vont être le, le, le plus long possible. On va pouvoir bien entendu, moins il y a de données dans un document, moins il y a de chances que cette donnée devienne invalide, euh, moins il y a de raisons euh, de le régénérer. Donc oui, oui, moi je répondre à cette question là, ouais, je pense effectivement qu'au moins une partie de ce que propose GraphQL n'a plus vraiment d'intérêt si le serveur et le client parlent HTTP 2 ou HTTP. Ok. Euh, bah, merci Kevin. Je laisse les questions, enfin je laisse le webinaire ouvert euh, pendant encore euh, une bonne vingtaine de minutes. Donc euh, n'hésite pas à aller y répondre euh, directement sur le chat et euh, je sais, on me dit dans l'oreillette que les prochaines conférences vont bientôt démarrer. Donc euh, merci Kevin et on se retrouve pour la conférence suivante. Merci Cécile, merci à vous.